Da semana con exemplos. Les jours de la semaine avec des exemples. Da Les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi samedi dimanche Se você gosta do vídeo, você deve se inscrever em nosso, nosso canal, canal para que possamos ficar mais animados em produzir mais vídeos. Você já está inscrito? Beleza. Agora, você precisa ativar o sininho de notificação para receber todos os novos vídeos. Não se esqueça de nos deixar um comentário. As avaliações nos ajudam a melhorar a qualidade de nossos vídeos. Vamos continuar? Vamos. Vamos pegar alguns exemplos. Prenons quelques exemples. Segunda feira. Lundi. Segunda feira du manyan, vous travaillez. Lundi matin, je vais travailler. Lundi matin, je vais travailler. seconde feira à noite, vou descansar. Lundi soir, je vais me reposer. Lundi soir, je vais me reposer. Até segunda-feira, Jamil. À lundi, Jamil. Lundi, Jamil. Telle sa Mardi. Tel sa du moyen. Vous se laver à Mardi matin, tu feras la lessive. Mardi matin, tu feras la lessive. Tersa à noiti, iremos à restaurante. Mardi soir, nous irons au restaurant. Mardi soir, nous irons au restaurant. Vejo vous en la prochaine terça Fabi. À mardi prochain, Fabi. À mardi prochain, Fabi. Quarta-feira. Mercredi. Na última quarta-feira, Eli est con o il Mercredi dernier, il était avec son frère. Mercredi dernier. Il était avec son frère. La prochaine fois théâtre. Mercredi prochain, il sera au théâtre. Mercredi prochain, il sera au Theater. Vejo você na quarta noite, meu amigo. A mercredi soir, mon ami. A mercredi soir, mon ami. Quinta-feira, jeudi. Tem problemas até quinta-feira. Pas problema. A quinta-feira. Pas de problema. A quinta-feira. À jeudi, prochain. Pas de a jeudi prochain. Quinta À noite tivemos muitos problemas na empresa. À noite tivemos muitos À noite pas mal de soucis à l'entreprise. Jeudi soir, on a eu pas mal de soucis à l'entreprise. Nous étions tous présents jeudi dernier. Nous étions tous présents jeudi dernier. sexta faire vendredi. Ok, vous allez faire la sexta à noite. Que vas-tu faire vendredi soir? Que vas-tu faire? Vendredi soir. vous Estava Sozinho si sta fait la passade. Tu étais seul vendredi dernier. Tu étais seul vendredi dernier. Vejo, Nassexta à A vendredi soir, Jean. Ah, vendredi soir, Jean. Sabado. Samedi. Sabado dimayant, il va viajar. Samedi matin, il part en voyage. Samedi matin, il part. En voyage. Sabado à est hora de festa. Samedi soir, c'est la fête. Samedi soir, c'est la fête. Sabado est feriado no Haiti. Samedi est un jour férié en Haïti. Le samedi est un jour férié en Haïti. Domingo. Dimanche. Domingo à tardi. estaremos na l'église. Dimanche après-midi, nous serons à l'église. Di Dimanche, après midi, nous serons à l'église. Domingo à assistimos TV. Dimanche soir, on regarde la télé. Dimanche Soir, on regarde la télé. Vejo você no domingo para o nosso próximo vídeo. A dimanche pour notre prochaine vidéo. Ah, dimanche pour notre prochaine vidéo au revoir au revoir professeur merci fabi derrière